dont tous nos amis à l'époque nous, nous avaient prédit que personne ne nous ferait travailler. Et ça a été exactement le contraire. On refusait tous les jours des, des demandes, des, des attentes, des propositions, y compris de, de